Quatre remèdes de grand-mère pour les soulager. La cystite est une inflammation de la vessie causée généralement par une infection. S'il est indispensable de consulter son médecin pour éviter des complications. Quelques remèdes naturels peuvent aider à patienter en atténuant les symptômes. Comment se manifeste la cystite La cystite est une pathologie qui concerne particulièrement les femmes pour des raisons anatomiques. En effet, leur urètre est court donc les germes présents dans la région anale, peuvent plus facilement remonter dans la vessie. Dans la majorité des cas, la cystite résulte d'une infection à la bactérie Escherichia. Coli présente naturellement dans les intestins. La cystite peut se manifester de plusieurs façons. Des brûlures mictionnelles, c'est-à-dire douleurs lorsqu'on urine. Un besoin impérieux d'aller uriner. Des douleurs dans le bassin. Parfois, la présence de sang ou de pus dans l'urine. Il est important de consulter rapidement un médecin si vous ressentez l'un de ces symptômes, car, mal soigné, la cystite peut évoluer vers une piélone Beaucoup plus grave et qui nécessite une prise en charge immédiate. Cependant, si vous ne pouvez pas consulter votre médecin sous 48H, il existe quelques remèdes naturels pour atténuer les symptômes douloureux et éviter la surinfection. Commencez par boire beaucoup d'eau. Il est très important de boire moins 1,5 litre d'eau par jour quand on souffre d'une cystite. Cela permet de diluer les germes au niveau de la vessie et de faciliter la évacuation du tractus urinaire. Comme on boit plus, on a davantage envie d'uriner et il ne faut surtout pas se retenir quand on souffre d'une cystite. Buvez une infusion de thym toutes les 4 heures. Le thym est un puissant antibactérien et un antiviral. Il est donc indiqué de boire une infusion de thym toutes les 4 heures environ. La recette. Plongez 20 à 30 g de sommité de thym dans un litre d'eau frémissante. Couvrez et laissez infuser 5 à 10 minimum dans une grande tasse. Mettre une cuillère et un cuillère à café de miel avec un ou deux gouttes d'huile essentielle de thym, linalol ou atujanol. Versez l'infusion dans la tasse et mélangez. Mélangez bicarbonate et aspirine. Pour atténuer la douleur de la cystite, on prépare un mélange dans un verre d'eau avec un cuillère à café de bicarbonate, un cuillère à café de jus de citron et de cachet d'aspirine à 500 mg. Préparez un cataplasme. C'est le remède de grand-mère pour soulager la cystite. Faites cuire des poireaux dans de l'eau bouillante salée, puis faites-les légèrement revenir à la poêle, dans de l'huile d'olive. Mais pas question de les manger. Une fois refroidi, Appliquez-les sur le bas-ventre auparavant protégé par un linge. On se couvre afin d'être bien au chaud. Abusez des boissons diurétiques. Pour faciliter la mixtion et atténuer les brûlures lorsque vous allez aux toilettes, buvez un maximum de boissons diurétiques. Par exemple 3 tasses de tisane, d'artichaut par jour ou 4 tasses de thé vert nature, car ils ont tous deux des vertus diurétiques.